Bonjour, on va s'intéresser ici aux données JSON, JavaScript Object Notation. C'est un format qui permet de représenter des données relativement complexes et qui est très utilisé par beaucoup de serveurs sur le réseau. Et nous allons voir comment lire les données correspondantes avec App Inventor. Alors pour aborder ce sujet, on va prendre un exemple. Prend, J'ai choisi celui des stations Vlib et de l'accès au, au vélo dans, sur les stations les plus proches. La question est de savoir s'il y a un vélo disponible ou si on peut aller à une station pour ranger celui qu'on a déjà. Alors vous allez aller à l'adresse qui est indiquée ici, opendatasoft.com/explore, et puis vous allez donner comme filtre d'accès aux données Vlib. Et puis ensuite on donnera aussi des critères de géolocalisation pour que les informations qui sont affichées correspondent à des stations qui sont proches de nous. Donc un critère de distance. Alors allons-y, vous lancez la... Vous allez à cette adresse et puis on donne comme clé d'accès Vélib et la première qui est affichée en haut c'est les Vélib sur Paris. Alors vous pouvez aller sur les différents onglets qui sont présents ici pour regarder comment sont les données, mais moi ce que je vais faire, c'est aller directement à ce qu'on appelle l'API ou l'Application Programming Interface, c'est le dernier onglet, et je vais lui donner des critères de géolocalisation. Donc, je vais lui donner comme critère, 48.86, 2.33 en longitude, et puis, je vais lui demander, c'est un point, par une virgule, et je vais lui demander les stations qui sont à moins de 400 mètres. Alors, il y a des choses dont je n'ai pas besoin pour l'instant, c'est ces facettes. Et puis, je vois déjà le résultat que ça va me donner. Donc, vous voyez, je vais trouver deux données, deux stations vélibles qui correspondent à ce critère, donc je vais les afficher. Donc, je vais choisir l'adresse ici, et je vais aller sur Firefox qui m'affiche les données de façon structurée. Si vous utilisez d'autres navigateurs, Chrome, vous aurez peut-être des résultats qui sont de ce type-là. Vous voyez, là, on a les données brutes. Et dans le cas de Firefox, il y a un onglet qui s'appelle JSON. Quand il reconnaît que les données qui sont arrivées sont au format JSON, eh bien, il les affiche de façon structurée. C'est aussi ce que nous allons faire, mais en utilisant un outil un petit peu plus élaboré. Alors, je recopie l'adresse ici. Et je vais sur un site qui s'appelle jsoneditoronline.org et puis je vais ouvrir une URL qui correspond à l'adresse de tout à l'heure que j'ai copiée. Et ce que je constate, c'est qu'à gauche, j'ai dans un premier temps les données sous forme relativement brute mais qui sont un petit peu colorées parce qu'il y a une interprétation qui est faite et dans la fenêtre de droite et eh bien je vois que les mêmes données sont affichées de façon structurée et je peux développer les données selon des critères d'arbre ou de hiérarchie. Alors je vais cliquer sur ce bouton ici pour renvoyer à gauche que les vi la vision interprétée. Alors ici on a toujours les mêmes données mais elles sont structurées de façon beaucoup plus lisible pour nous. Ce que je vais faire aussi c'est comme c'est les records Plutôt que les paramètres de la raquette qui m'intéressent, je vais déplacer ça vers le haut et je vais recliquer re sur le triangle du bas. Pour que les explications soient plus faciles, eh bien, je vais revenir aux planches PowerPoint. Et dans ces planches, j'ai simplifié le modèle pour me limiter à, aux attributs dont on a besoin. Ça facilitera la lecture, mais ça ne change rien euh, au logiciel lui-même. Alors, comment se présente une station Vlib dans sa description par JSON Alors, une station Vlib, et eh bien la première, elle est ici, elle commence là, elle est dans la liste des records, elle commence ici, et elle se termine là. Donc ça, c'est la première station Vlib. Et là, on a la deuxième station Vlib qui commence, et qui sera décrite en dessous. Alors, cette station Vlib, elle commence par un gros par une accolade ouvrante et se termine par une accolade fermante. C'est ce qu'on appelle un objet. Les accolades définissent des objets. Et dans cet objet, on a deux attributs, l'attribut field et l'attribut géométrie, qui va nous donner la localisation. Et derrière cet attribut, on a deux points et ensuite la valeur de l'attribut. Et on voit que la valeur de l'attribut field c'est lui-même un objet qui commence par une accolade ouvrante et qui se termine par une accolade fermante avant qu'on passe à la géométrie. Donc la liste des champs d'une station Vlib elle est décrite dans FIELD. Et comment est constitué FIELD, qui est un objet puisqu'il commence par une accolade ouvrante Eh bien, il est décrit par une liste de clé valeur ou une liste de paires. La clé, c'est le nom de l'attribut, par exemple, ici, le nom de la station, suivi de la valeur de ce nom, qui est Voltaire. Ensuite, le statut de cette station, on dit qu'elle est opérationnelle. La distance dist qui me sépare de cette station, qui est de 156. Le nombre de vélos possibles, le nombre de docks qui est de 32, etc. Donc, vous voyez que un objet, qui commence par une accolade, et qui se termine par une accolade, est constituée par une liste de paires, ou une liste de clés-valeurs. La deuxième chose que vous pouvez remarquer, c'est que certaines valeurs sont des chaînes de caractères qui est voltaire opérative, mais aussi 156. Premièrement, elles apparaissent en vert, mais surtout, elles sont encadrées par des cotes. Ça peut aussi être des nombres, par exemple ici 32, vous voyez qu'ici il n'y a pas de cote 16 et 15 et ça peut aussi être des listes ici la localisation géographique donc géo ça c'est la clé et la valeur et eh bien c'est l'ensemble de cette information qui commence par un crochet donc c'est une liste et dans cette liste on a les coordonnées la latitude et la longitude donc vous voyez qu'ici le chaque station Vlib qui commence donc ici et qui se termine là est décrite par deux attributs de premier niveau, Fields et Géométrie. Et dans Fields, on va trouver sous forme de paires clé valeur l'ensemble des attributs et de leurs valeurs, y compris pour des attributs plutôt complexes qui sont des listes. Alors maintenant que l'on a vu comment JSON permet d'organiser des données relativement complexes sous forme textuelle, on va voir comment App Inventor permet de relire ces textes pour les convertir en variables exploitables dans les programmes. Alors, le composant qu'il utilise fait partie ou le bloc qu'il utilise pour faire cette conversion fait partie du composant web et le bloc qui est indiqué ici c'est JSON text decode qui va prendre un fichier texte en entrée pour le convertir en variable exploitable en sortie par les programmes. Alors, on va faire l'exercice avec le même jeu de données que tout à l'heure, avec un premier niveau, la déclaration de la structure de la liste avec le nombre de stations, les records qui comprennent la liste des stations et les paramètres qui rappellent la requête. Alors, on voit bien que cet objet est constitué de trois paires clés-valeurs qui sont traduites par App Inventor en liste de listes qui sont des paires. Vous voyez que ici, chaque paire, nHits égale 2, et correspond à une liste qui est une paire, Hits 2. Records va être traduit également par une liste à deux éléments dont on verra le contenu immédiatement après et de la même manière parameters est traduit par une paire donc vous voyez qu'ici quand on a un objet en entrée et eh bien on le traduit par une liste de paires. alors passons au niveau suivant là au niveau des records ici on a une liste ici avec le crochet ouvrant donc le crochet ouvrant, qui Démarre une liste va se traduire pour App Inventor par une liste qui sera rattachée au la valeur de records, c'est-à-dire l'index 2 de la paire précédente. Ensuite, cette liste et eh bien elle va comprendre chacun des objets en commençant par le premier objet qui va de là à là, et donc on a deux qui c'est un objet, donc à nouveau une liste de paires, clés, valeurs. La première clé, c'est fields, et la deuxième clé, c'est géométrie. Donc là, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on va rattacher ici On va rajouter, rattacher une liste de listes qui sont des paires, avec le premier attribut, fields, et le deuxième, géométrie. On va continuer à descendre au niveau de fields, ici, et puis on va donc avoir ici, encore une fois, un objet. Donc, encore une fois, une liste de paires. Alors là, je les ai représentées de gauche à droite plutôt que de en bas, mais c'est la même chose. Donc là, pour chaque objet, on va avoir une liste de paires. Alors, voyons comment ça se présente. Eh bien, pour station name on a donc une liste, une paire, c'est-à-dire une liste avec deux éléments, avec le nom de la station qui est la clé, et qui Voltaire, ici, qui est la valeur, la clé, et la valeur, et de la même manière l'état de la station qui est opérative, la distance ici qui vaut 156, la distance ici et qui est la clé, 156 la valeur, ainsi de suite. Et on voit qu'à la fin, Geo qui est une clé, je le retrouve aussi ici, mais la valeur de Geo est elle-même une liste, qui correspond ici à une liste. Donc vous voyez qu'ici, on a descendu depuis le haut niveau jusqu'aux derniers éléments, la hiérarchie JSON, et on l'a définie sous forme de liste App Inventor qui ressemble à ça. Donc si on applique l'instruction des codes texte sur le fichier qu'on a vu tout à l'heure, eh bien on va obtenir la même chose que si on avait fait ça à la main, on va obtenir la même chose que cette organisation. Alors, la dernière étape de notre parcours, ça va être d'exploiter de, ces informations dans nos programmes, c'est-à-dire de naviguer dans les listes qui sont des arbres avec différents composants, des composants comme les boucles qui permettent de parcourir les différents éléments des listes, des composants comme les composants de sélection qui permettent de sélectionner un item ou un index dans la liste, et on verra aussi, c'est un composant qu'on n'utilise pas forcément souvent, le composant lookup in pairs auquel on va donner une clé, on va lui donner une liste de paires et il va nous renvoyer la valeur trouvée. Ça nous évitera d'écrire des blocs plus importants. Alors là, naturellement, vous aurez aussi à utiliser des blocs comme create empty list, utiliser des blocs qui me permettent de savoir quelle est la longueur de la liste ou de savoir si un objet est une liste. Alors voilà les principaux composants qu'on va utiliser et on va le faire au travers d'exercices. Sur le même jeu de données. Alors, on a vu que la structure des données que App Inventor nous a constituée avec le bloc de décodage JSON, ça ressemble à quelque chose comme ça. Il a traduit ce texte-là en arborescence de liste qui est de ce type-là, avec la liste des records qui est le rectangle englobant noir. Ensuite, chaque rectangle rouge correspond à une station VLib. Et dans cette station VLIB, les attributs sémantiques, comme le nombre de bicyclettes, etc., est dans le rectangle noir inscrit. Alors, allons-y, qu'est-ce qu'on veut faire comme exercice Eh bien, on veut récupérer le nombre de stations VLIB et afficher pour chacune le nom de la station, la distance, dist, et le nombre de vélos disponibles, NB-bike. Alors, faites une pause et essayez vous-même et ensuite on reprend la vidéo pour faire l'exercice alors j'espère que vous avez joué le jeu et que vous avez cherché vous-même à résoudre ce problème alors on va le faire donc on veut afficher la liste ou le nombre de stations d'abord et puis ensuite le nom de la station, la distance et le nombre de vélos disponibles en ce moment et on va le faire à partir de la variable json text ici qui contient le texte json de tout à l'heure alors vous copiez-collez ça dans une variable d'un nouveau projet vous allez le copier dans la variable json text et vous le mettez ici comme ça on n'aura pas obligation de le de lire sur le web si vous préférez aller le lire sur le web allez-y mais un copier coller suffit ici alors ce projet il va comprendre un label un label data tout simple et puis un composant web qui est un composant invisible pour tout ici rien de spécial alors le, ce que je viens de dire c'est qu'il fallait d'abord initialiser json text avec le copier-coller des données brutes json si vous voulez aller les chercher sur le web vous pouvez mais ce n'est pas la priorité pour l'instant alors ensuite on va initialiser une variable json data qui va contenir les, les données décodées avec le composant json texte que j'appelle dès le début de l'initialisation du programme donc ce que je fais c'est je décode JSON text avec ce bloc et j'obtiens JSON Data. Donc ça y est avec cette instruction là je dispose de la variable JSON Data que je vais pouvoir exploiter avec les blocs Inventor. Alors ce que je dois faire au début c'est aller chercher le nombre de stations VLIB, c'est-à-dire la longueur correspondant à un record. Donc je fais un lookup in pairs de records ici je fais un lookup in pairs, je vais chercher dans le composant de plus haut niveau la paire qui, dont la clé est records et je le récupère, ça me donne ici la liste des stations records c'est la liste des stations et si je veux afficher le nombre de stations, eh bien c'est la longueur de cette liste length of list que je affiche dans le label data et ça me donne ce résultat, le nombre de stations est de 2 Ensuite, eh bien, on va continuer, on va passer au niveau suivant, et donc on va naviguer à travers chacune des stations. Donc on va faire une boucle ici, pour chaque station dans la liste des stations, je vais appeler la procédure affichée station. Donc pour chaque station, ici la première, la seconde elle serait par ici probablement, pour chaque station, eh bien, on va devoir aller lire l'attribut fields qui lui est lui-même un objet et on va devoir aller récupérer des informations qui sont là. Alors voyons comment se, ce que c'est que cette fonction afficher station. Alors la première chose à faire dans la station qui est donc, je parcours la liste il faut des stations qui est ici, je dois récupérer le champ fields parce que c'est lui qui va contenir les attributs. Donc je vais faire un lookup in pairs dans la liste station je fais ça pour la clé keys et je récupère donc la valeur de field qui est cet ensemble de clés valeurs et ce que je vais faire je vais afficher dans le texte du label la valeur précédente du label et ensuite je dis la station et je veux le, le nom de la station, et eh bien je vais faire un lookup in pairs dans fields de la clé station name, et si je ne le trouve pas, j'affiche trois points d'interrogation. Ensuite, je veux récupérer la distance qui me sépare de cette station. Donc je fais un lookup in pairs dans field de la clé dist, qui est cette clé-là. Et je vais récupérer 156, mais si jamais je ne trouve pas ce dist, eh bien je renvoie trois points d'interrogation et donc là je dis que c'est des mètres et ensuite il faut que j'affiche le nombre de vélos disponibles sur cette station rebelote, look up in pairs dans fields de la clé nb bike et je vais dire ensuite vélos disponibles et voilà ce que ça me donne, le nombre de stations est de 2 puisque j'ai rajouté au label plutôt que de le remplacer la station quel Kelvoltaire à 156 mètres, à 20 vélos disponibles, et la station Musée d'Orsay à 304 mètres, à 18 vélos disponibles. Donc vous voyez que là, j'ai bien récupéré les variables dont j'avais besoin. Et l'ensemble du code, eh c'est celui-là. Donc vous voyez qu'on peut naviguer avec les blocs dans les listes issues de décodage de données textuelles au format JSON. Alors, on a fait des choses assez compliquées, je suis désolé. Je crois que c'est la leçon la plus difficile de tout le cours. Mais ne vous inquiétez pas, parce que même si vous n'avez pas tout, tout compris, eh bien dans la suite, on va vous fournir des outils qui vont vous permettre de contourner la plupart des difficultés liées à la navigation dans les listes. Et puis le deuxième point que vous pouvez vous dire, c'est que si en cuisine, on fait de la bonne cuisine avec de bons produits, eh bien en informatique, c'est avec de bonnes données. C'est les données qui font la valeur des applications que vous ferez. Alors, continuez. A plus.